Bonjour à toi chers spectateurs, The Eternal Daughter de Joanna Hogg. C'est un film qui m'intriguait parce que j'ai découvert Johanna Hogg que seulement l'année dernière, avec le diptyque The Souvenir, qui est une vraie révélation. J'ai beaucoup aimé ce point de vue et j'ai surtout aimé le côté bien évidemment hyper cinéphile de la démarche d'une cinéaste qui voit sa vie être mise en scène ou en tout cas être repensée selon sa vision du cinéma, donc forcément ça me touche. Et du coup, ben j'ai était très surpris de voir que là, d'un seul coup, tous ces longs-métrages repopaient en salle. parce que il est bon de dire que la semaine où sort The Eternal Daughter, il y a toute sa filmographie en fait qui est à nouveau disponible dans les salles, et du coup, il y avait ce nouveau long-métrage, et j'avais forcément très envie de le voir. Le résumé pour faire simple, alors que l'anniversaire de sa mère approche, Julie décide d'emmener celle-ci dans la maison où elle a eu de nombreux souvenirs, étant plus jeune. Là-bas, rapidement, la jeune femme a la sensation que tout n'est pas normal dans cette bâtisse. C'est une proposition, dans son sens le plus noble du terme. Parce que réellement, The Eternal Daughter est une proposition. C'est un film très hybride, qui mélange de nombreux genres, qui va dans beaucoup de directions, qui essaye des choses, qui à pas mal de reprises se loupe, on va pas se mentir, je trouve que le long métrage est très maladroit sur la base de la démarche, même si dans l'ensemble, j'aime les idées que propose Johanna Hogg. Mais le film est bizarre. Le film est souvent très contemplatif, souvent veut nous perdre, nous emmène dans une direction et ne nous donne aucune piste pour réellement réussir à parfaitement nous retrouver là-dedans. Ça reste pour autant un film qui, je trouve, a, a quelque chose de très atypique. Dans la démarche, dans l'ambiance, dans le style, dans, dans, dans l'atmosphère qui se dégage de son métrage. Je trouve que c'est un film qui dégage quelque chose de très particulier. Et, et du coup, je me suis complètement laissé embarquer dedans. Et, et même si je vois les nombreuses maladresses qui ont tendance à me révulser dans ce type de cinéma, le côté un, un peu trop énigmatique qui voudrait laisser tellement de pistes aux spectateurs qu'à la fin on a l'impression d'être complètement perdu, et, et en même temps la clairvoyance du récit qui est évidente quand on voit à quel point la cinéaste se remet une nouvelle fois en perspective au travers de cette héroïne qui est une cinéaste. Avec tout ça en tête, je trouve que le film reste quand même très intéressant à analyser, il n'est pas accessible pour tous, mais c'est une proposition de cinéma que personnellement j'apprécie. Il est parfois complexe de construire une histoire de manière si vague que potentiellement le spectateur va avoir l'impression d'être perdu et de ne pas réussir à pleinement cerner ce qui lui arrive pour finalement peut-être ne pas adhérer à la proposition d'un auteur qui pourrait le convaincre et l'embarquer dans un film surprenant. Johanna Hogg nous propose une relecture du genre fantomatique pour un moment de cinéma surprenant, pas toujours à la hauteur de sa proposition, un peu trop énigmatique pour totalement convaincre, mais qui offre tout de même un moment de cinéma aussi lancinant que fascinant, aussi captivant qu'émouvant, un parcours de personnages fort pour un film maladroit mais attachant. En termes d'écriture, Johanna Hogg a cette idée donc de, de proposer un film qui soit très radical dans la démarche. Et, et quand je dis radical, je dis vraiment ça dans le sens où, à aucun moment, elle ne cherche à manipuler le spectateur ou l'emmener dans une direction où, où il pourrait facilement, entre guillemets, se dire, je sais où va le film. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a cette base, il y a cette forme de récit. Cette forme de récit, on la connaît tous. Je veux dire, l'histoire d'une femme qui emmène sa mère dans une grande maison liée à son enfance qui va voir des affres du passé revenir sur le devant de la scène, qui va questionner sa manière de voir la société aujourd'hui, mais surtout de la manière de voir sa position au sein de la société aujourd'hui. Cette histoire, on la connaît par cœur. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le geste qui découle derrière de la part de Hogg. C'est-à-dire cette envie de plutôt aller chercher du côté du cinéma de genre des idées, ou en tout cas des, des postulats, entre guillemets, qui vont amener des prémices, qui vont amener des réflexions autour de la place de cette femme, et je trouve ça plutôt intéressant. Mais après, encore une fois, on est dans cette position où, en tant que spectateur, on peut se demander si c'est légitime, entre grosses guillemets. Dans le sens où on a cette sensation d'être un peu manipulé. Et c'est pas toujours agréable dans ce type de film d'être manipulé. Dans le sens où on veut nous emmener dans une direction, puis on sous-entend autre chose. On va poser beaucoup de questions au spectateur. Il y a ce côté très mystery box dans le sens où c'est quoi ce bruit à l'étage Pourquoi cette réceptionniste se comporte ainsi Pourquoi la mère semble autant en désaccord avec sa fille ou en tout cas en opposition Pourquoi ce lieu semble inhabité alors que ça se voit qu'il y a des gens qui le fréquentent Toutes ces questions en fait qui, qui germent dans l'esprit du spectateur et qui prennent place au sein de ce film, ils ont... Un rapport particulier avec nous. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui peuvent littéralement révulser les spectateurs parce que, encore une fois, je le redis, on est dans une proposition de cinéma. Et une proposition, c'est radical, c'est jamais fait pour plaire à tous. Ça va toujours avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et au milieu, il y a des gens qui se retrouvent et qui se disent « Le film me questionne, j'arrive pas forcément à mettre le doigt sur quoi précisément » mais ça me parle. Hogg veut jouer sur la base d'un récit ne posant pas sa structure comme évidente pour le spectateur, apportant ainsi une bonne dose de mystère, permettant à l'ensemble de sonner comme étonnant, mais rapidement, on peut avoir l'impression assez dérangeante que l'ensemble du scénario est basé là-dessus. À vouloir trop poser son film comme énigmatique ou surprenant, la cinéaste se perd un peu dans une démarche dramatique, ne sonnant peut-être pas comme stérile, mais n'apportant pas l'émotion et l'attachement que l'on aurait pu avoir sur ce genre de récit, emportant le spectateur dans une direction qui risque de le perdre, pour un moment d'écriture sonnant comme vague, mais tout de même prenant. En termes de mise en scène, bah, Johanna Hogg, encore une fois, elle a ce style qui est très particulier des ce format, ce 1.66, format qui revient beaucoup à la mode dans le cinéma indépendant anglais et américain. Euh, je trouve ce format très utile dans la démarche créative qu'a le long métrage, dans le sens où il aide un petit peu à avoir une sorte d'enfermement, mais avec une certaine ouverture. Alors c'est très particulier dit comme ça, et c'est un peu contradictoire, mais je trouve on sent qu'il y a une envie de vouloir enfermer le spectateur dans une certaine vision des choses, et en même temps on lui laisse juste qu'il faut d'espace pour réussir à constamment remettre en perspective un petit peu tout ce qui se passe à l'écran. Donc j'aime cette idée justement de poser le spectateur à la fois comme témoin, et en même temps comme l'interrogateur de ce personnage. Donc à partir de là, la mise en scène elle va accompagner ça. Et après, ce qui est fascinant, c'est que Johanna Hogg, sa mise en scène est très épurée. Il n'y a pas beaucoup d'effets de style. Et, et j'aime bien ce côté un peu répétitif de la mise en scène, qui pourra sonner, comme certains, pour certains, comme un effet de boucle. On a l'impression que le personnage avance et refait un petit peu toutes les mêmes étapes chaque jour. Il y a ce côté vraiment lancinant, cette, cette régularité du quotidien qui aurait tendance à enfermer cette protagoniste. Et moi, j'aime bien ça parce que ça... Ça incite à remettre en perspective constamment la position de ce personnage et pourquoi sa position finalement, elle va avoir une logique par rapport à tout ce qui se déroule autour d'elle. Et je trouve ça intelligent parce que on est dans cette logique de vouloir un peu manipuler le spectateur encore une fois. Et encore une fois, on est dans cette idée que certains vont adhérer et vont dire « Oh la vache, pourquoi ça se passe comme ça Pourquoi j'ai l'impression que cette femme est enfermée dans une boucle et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir ?» Et il y en a d'autres qui vont juste avoir la sensation que c'est un personnage répétitif qui refait les mêmes actions, qui agit constamment de la même manière et qui peut-être potentiellement a des visions, enfin c'est tout. Mais encore une fois, c'est intéressant parce que ça nous incite, en tant que spectateur, à nous remettre en question par rapport à ce qu'on voit. Et ainsi, au fur et à mesure du récit, de se dire est-ce qu'on nous manipule Ou est-ce que c'est juste qu'on veut nous faire comprendre quelque chose sur cette femme La cinéaste anglaise veut jouer avec nous, et pose donc sa mise en scène comme constamment suggestive, n'apportant jamais les clés nécessaires à la compréhension de ce qu'elle montre, mais emmenant le spectateur dans une direction pouvant sonner comme gênante, mais également comme prenante et intense. Nous ne sommes pas là pour pleinement cerner ce que Joanna Hogg a en tête, mais pour une nouvelle fois, voir la mise en perspective d'une femme cinéaste, chercher à comprendre son propre passé pour aller de l'avant, et cerner ce qui lui arrive, pour avancer et se construire, donnant lieu à ce récit qui peut sonner comme vague, mais également comme dense et intense. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Mais vraiment dans le sens où il y a une actrice principale, et il y a des rôles secondaires qui ont des gueules. Et là pour le coup, chaque acteur a la bonne gueule qui va avec son personnage. Je pense à Joseph Middle, je pense à Carly Sophia Davis, je pense à Alfie Sunkey Green, enfin, ils sont tous les trois excellents. Vraiment, ils ont des petits rôles, ils s'en sortent très bien, juste comme il faut, ils arrivent à faire ressortir leur personnage, c'est très intelligent. Mais, vous vous en doutez, ce film vaut le coup d'œil pour l'actrice fétiche de Joanna Hogg, euh, celle qui a partagé l'affiche de nombreux de ses métrages, quand on sait que même elle fait jouer sa fille, dans The Souvenir. Mais là, ici, elle est flamboyante. Et en plus, vous en avez une pour le prix de deux. Tilda Swinton est doublement folle ici, proposant une double interprétation juste magnifique, construisant et développant une structure de genre en opposition qui donne un cachet et une forme folle à ce métrage. Au bout du compte, The Eternal Daughter est une proposition de cinéma, entre guillemets, encore une fois, dans son côté le plus radical. Dans le sens où on ne vous demande pas de comprendre pleinement ce qui se passe à l'écran. On vous pose une situation on vous incite à la remettre en question, à peut-être vous interroger par rapport à tout ce qui se déroule autour de ce personnage et autour de, sa, de ce qu'elle pense finalement de son rapport avec sa mère, ou tout simplement même de son rapport avec les souvenirs, mais je pense que certains vont adorer et d'autres vont détester. Moi personnellement je fais partie de cette tranche un peu au milieu qui arrive quand même à questionner le film, mais à me dire qu'il y a vraiment une proposition et que c'est intelligemment fait et que c'est bien fait, mais je pourrais comprendre que vous n'aimiez pas « Vite un autre d'auteur de Johanna Hogg », même si, encore une fois, je vous le conseille, parce que ça reste un moment de cinéma très intéressant, bien fait, bien construit, et assez beau, finalement aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas assez dit, mais c'est un film qui est beau. A plus